Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Angle Formation. Sur cette vidéo on va voir comment créer un compte vendeur sur Wish. Donc tout d'abord si vous allez sur le site wish.com, euh, là vous, il vous invite à créer un compte acheteur, bien un compte client donc euh, avec lequel vous pouvez passer des commandes, faire des achats et euh, parcourir les articles proposés et le, les offres proposées sur le site. Donc ça ne nous intéresse pas. On va ouvrir un nouveau onglet on va supprimer celui-là et on va sur marchand.wish.com donc là on peut créer un compte euh, vendeur donc on va cliquer sur essayer dès maintenant on va commencer par euh, mettre les informations nécessaires le nom de la boutique donc ça veut dire c'est le nom de votre marque ou bien si vous avez si vous êtes un professionnel ou bien vous avez une société vous pouvez mettre euh, son nom ici sinon vous pouvez choisir un nom personnalisé après votre adresse email pour la confirmation euh, la confirmation de l'inscription et aussi pour recevoir les emails concernant la plateforme ainsi que euh, concernant les achats, les notifications, etc. Après le mot de passe, il ne faut pas oublier euh, le code de l'image. Et voilà après on clique sur créer ma boutique donc comme vous voyez l'opération elle est très simple donc maintenant il me demande des informations euh, personnelles donc euh, ainsi ils vont savoir avec qui ils sont en train de traiter donc euh, le nom et prénom l'adresse de l'entreprise euh, si vous n'êtes si pas une entreprise, vous pouvez mettre votre adresse normale, ou bien votre adresse postale. Ou si vous pouvez zapper même cette étape parce qu'elle n'est pas nécessaire. Après, il faut choisir le pays, l'état, la ville, le code postal et le numéro de téléphone. Sans oublier de cocher « j'ai lu » et accepter les conditions d'utilisation des vendeurs. Donc ces informations-là sont utiles si vous si vous mettez toutes les informations à jour, donc vous serez crédible vis-à-vis -vis, euh, Wish et aussi vis-à-vis -vis, euh, les acheteurs ou bien les clients. Donc, euh, si vous mettez pas ces informations à jour, donc vous serez, vous, votre compte sera toujours incomplet. Donc, je clique sur Accéder à ma boutique. Donc, on vous voit ici. Je viens d'accéder à ma boutique. Euh, il est en train de charger. Comme vous voyez ici, donc il me confirme les, le, le, les paramètres qui sont déjà terminés. Donc, l'ajout des coordonnées, c'est terminé. Confirmation d'image, je vais le confirmer à partir de mon téléphone. Donc, je viens de le confirmer. Il faut que j'actualise pour que ça se mette à jour. Ce que je vois n'est pas encore actualisé. Je vais réessayer Et voilà, c'est fait. Donc euh, la confirmation d'email c'est déjà faite. Euh, L'activation d'identification à double étape, c'est pour la confirmation de numéro de téléphone, etc. et euh, aussi par email. L'ajout euh, de vos informations de paiement, c'est l'ajout d'une carte, c'est concernant euh, et un compte bancaire, c'est concernant la réception euh, d'argent des, réce des articles vendus et aussi lire les conditions, aide, donc euh, pour aider la, la boutique. Aussi. donc à gauche il y a l'ajout des produits donc on va procéder à l'ajout d'un produit vous voit ici l'ajout de produit est très simple donc il suffit seulement que que vous mettez le nom du produit sa description et et après les tags c'est les clés euh, ou bien les, les catégories euh, du produit aussi vous pouvez ajouter des images etc donc euh, et plein de détails concernant euh, concernant le, le le produit donc je vous invite à explorer cette catégorie vous même donc ça dépend des produits que vous voulez insérer sur la plateforme c'est à vous de euh, voir les choses Et aussi il y a plein de paramètres que vous pouvez explorer vous même donc euh, ici su sur cette catégorie c'est les paramètres de livraison donc vous pouvez choisir les pays sur lesquels vous pou vous, vous pouvez faire euh, une livraison donc par exemple vous pouvez choisir un pays plusieurs pays ou euh, la globalité des des pays proposés. Ici, c'est pour voir les notifications du système, c'est très important s'il y a des alertes, etc., qui sont mise à jour, sécurité, etc. Donc, le menu qui est à gauche, donc, qu il vous résume la totalité des euh, paramètres boutiques que vous avez. Donc euh, aussi ici il y a le paramètre de paiement, tout en haut à droite, compte, paiement, vous pouvez ajouter des informations de paiement pour que vous saurez payer bientôt si vous vendez des articles. Donc euh, j'espère que cette vidéo vous a plu, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à s'abonner, me laisser un petit commentaire et liker cette vidéo. A bientôt.